gens d'internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement aujourd'hui pour le pas de, de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on va tryhard de casino donc j'ai deux spaces, je vais essayer de parier euh, mes spaces on va voir qu'est-ce que ça va donner les amis mais j'espère vraiment qu'on peut se faire une paire de bot space, ça serait mon objectif de gagner deux euh, combats et si on perd un, ben, ça serait d'en gagner trois, etc donc là on va juste essayer de cliquer dessus euh, c'est un peu difficile les amis, hein. Comme beaucoup de gens qui essaient de jouer aussi, euh, est-ce qu'on est capable de cliquer dessus un moment? Oh, C'est un peu compliqué, les amis. Oh, C'est bon, créer un œuf. donc on va y aller pour un space. C'est parti en espérant que quelqu'un nous challenge pour un space. Euh, ça va être intéressant. C'est un nouveau game mode. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait dernièrement, euh, c'était il y a peut-être quelques jours. J'ai fait une vidéo comme quoi que la mise à jour du casino, etc., je la règle tout de suite après. Donc, euh, je l'arrête tout de suite après parce que euh, je sais pas, j'ai envie de prendre de l'avance, j'ai envie de vraiment de parier. Donc, on verra qu qu'est-ce qu qui arrive. Là, j'ai mis un space en espérant que ça soit, euh, ça soit plutôt euh, rentable et qu'on puisse faire une paire de bot space P4 U3. Parce que si on regarde notre under chest, les amis, on a euh, besoin d'une paire de bot ici. Donc, ça ne ferait. Euh, ouais, ça serait pas vraiment le cool. coup. Go pour une mété. Non, un space. J'ai des mété, donc on va peut peut-être y aller après pour des mété. Euh, mais bon, voilà, on verra. Hein, on verra qu'est-ce qui arrive. Um, il veut 50 000 Non. Pour un full. Euh, casino. Euh, space, euh, Go. Hop, hop, hop. Voilà. J'attends, je vous reprends dès que quelqu'un nous défie. OK, le pêcheur nous a défié. Donc, le... Euh, C'est euh, PFC. Le pêcheur 38. Oh, C'est quoi C'est P... PFC. Quoi Oh Merde! C'est euh, accept. PFC accept. Putain, vous devez avoir au moins 9 slots dans votre inventaire. Oh, t'es sérieux là? T'es sérieux gros? Tabarnat, PFC accept. Vous n'avez pas de roquette. Ça dit que j'ai pas de roquette. The fuck? Ok, c'est bon. Donc, on va commencer avec ciseaux. Il va commencer avec roche, je crois. Ok, parfait. Je vais y aller avec... Euh... Je vais y aller avec, encore avec ciseaux. Ok, je vais y aller encore avec ciseaux. <rire> non, je vais y aller avec papier. Ah, oh, mon dieu, il savait que j'allais mettre rush pour les casser. Oh, le casser. Ah, le bâtard. Ok, on va y aller avec... Euh... Um, on va y aller avec ciseaux. Oh, what the fuck, gros? On joue pareil, on joue pareil les amis en ce moment. Euh, on va y aller avec, euh, avec Rush. Rush, Rush, Rush. Je crois qu'il va mettre Ciso encore. What? Ok, on pense un peu pareil. Um, Qu'est-ce qu'on va y aller On va y aller avec. Rush encore. Tiens, on va y aller avec Rush encore. Oh, what the fuck, il a mis papier, le bâtard. Ok, ok. Je vais remettre Rush. Ouf. Ok. Je vais, euh, je vais mettre... Euh, ciseaux Parce que je crois qu'il va mettre papier. À moins qu'il mette... Euh, à moins qu'il mette rush encore. Et là, ce serait 2-0. Oh là là, là, je serais vraiment triste. Ok. Parfait. Euh, c'est long cette game, en vrai. Hein? Euh, on va mettre... Euh, rush, Rush, Rush, Rush, Rush. Il va mettre ce papier, je suis sûr. Putain. Je savais, putain Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Donc, euh... Il a mis papier, il va mettre, euh, il va mettre ciseaux, je vais y aller avec Roche, je savais qu'il allait mettre, okay, ok, égalité, donc on va y aller avec euh, papier, il va mettre ciseaux, je suis sûr, putain, même pas, oh mon dieu gros, c'est compliqué cette game, la vie de ma mère, c'est chaud, euh, on va mettre Roche, What the fuck! Gros, il lit dans ma tête ce petit bâtard! Euh. Vas-y. What the fuck! Un autre space de perdu. Ah oh, merde. C'est pas grave, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on va quand même essayer euh, de rejouer. Il nous reste juste un space. Oh non, merde! Je suis pas doué gros, je suis pas doué, il y avoir des stats genre qui a gagné le plus et tout, ça devrait ça devrait, ça pourrait être vraiment cool, donc faut juste essayer de le choper un coup là, euh, faut juste essayer de le choper un coup, voilà, donc il y a quoi comme off, on va regarder vite fait les oeufs qu'il y a, ah merde, euh... ok on va créer un oeuf nous mêmes et on va mettre genre, euh... vas-y on va mettre genre euh, 50 000, vas-y on va mettre 50 000 plus un space, ah ok, on va mettre 50 000, allez euh, Le fight est créé, ne quittez pas le casino euh, Pour la garder active, t'inquiète 50 000, euh, 50, 000 euh, 50 000 Go casino Ah! C'est chaud les amis, c'est chaud parce que euh, En fait si je perds, j'aurais euh, Plus beaucoup d'argent right. oh, On a un contesteur, euh, PFC accepte C'est parti mon beau 50 000 à la clé Alors, On va commencer avec les ciseaux Let's go QUOI? Y'a personne qui commence avec la roche. Ok. Je vais y aller avec ciseaux. J'ai dû euh, Je vais y aller avec. Euh... Il va y aller avec papier, je crois. Donc, je vais rejouer ciseaux. Quoi Putain, je suis vraiment nul à ce jeu. Hein. C'est un truc de ouf, les gars. C'est vraiment ouf, ouf, ouf. Euh... Je vais rejouer. Je vais jouer roche. Il va mettre papier. On est prêt Oh, même pas. Oh la la la la. Euh... Qu'est-ce que je pourrais bien jouer euh... Vas-y on va jouer le ciseau. Il va mettre papier je crois. Voilà. Ok au moins ça c'est fait. Euh, on est à... Il faut... On faut pas perdre là, faut pas perdre. Donc là on va mettre... Lui je crois qu'il va mettre ciseau, on va mettre roche Ah il va mettre papier non Ouais voilà. Putain 50k quoi. Merde alors on va voir qu'est-ce qu'il y a comme offre. Putain, j'ai vraiment... Je me fais vraiment soulever, en fait, gros. C'est un truc de ouf. En plus, c'est chaud de juste rentrer dans le PNJ, là. Ouais. Ouais. Ouais. Serveur à crash. Putain. Sérieux, ça Non, ah oui. Ok, bon, il y a qui Il y a le pêcher avec deux space. Euh, sinon, il y a quoi d'autre 100 000. 500 dollars. 5 J'ai pas deux space. Mais je vais créer un œuf pour un space, tiens. Vas-y, on va jouer notre dernier space, les gars. Oh là là, je me fait dépouiller, ce truc. C'est dommage, mais bon. Voilà quoi Ok, j'ai envoyé une, une demande à vertical pour 100 000 de monnaie, les amis. Ils ont vertical le bancal. 100 fucking mille dollars, les amis. On va commencer direct avec rush, papier. Parce que je crois que lui, va commencer avec ciseaux, normalement. Oh non, il va commencer avec rush. Ok, ok. Donc, euh... Vas-y, vas-y, let's go. Oh -oh! 1-0, let's go. C'est pas fini, les amis, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc là, lui, il sait que j'ai mis rush, donc je crois qu'il va y aller avec papier. Donc, je vais y aller avec ciseaux. Euh... Oh non, pas du tout, il a été avec Rush, ok, ok, ok, donc 1 à 1, euh, il a mis quoi, il a mis ça, je vais mettre Rush moi, tu sais, je vais mettre Rush, lui il va mettre papier, ouais. tabarnak, j'arrête, y aller avec ciseaux ok, euh... je vais rejouer Rush. Quoi Tu joues pas papier deux fois de suite quoi What the fuck Ok, c'est bon. Il me reste 80 dollars, quoi. N'importe quoi. J'ai tout perdu ma monnaie avec ce putain de casino, C'est pour ça que je vais jamais au casino, les amis. C'est pour ça. Bon, il y a quoi ici Y'a des trucs de merde, on va créer un off avec un space. Et voilà, c'est fini, après, on a plus rien, quoi. Merde Allez, notre dernier space, putain. J'aurais envie de me suicider. Vas-y, ciseau. Il va mettre Roche, comme d'hab. Tout le monde commence avec Roche, merde Vas-y, je vais mettre Roche, moi aussi. Là, il va mettre papier, on parie combien 10 euros qui met papier. Oh même pas. Ouf, une chance. Euh... Il va mettre papier. Ouh, j'aurais dû mettre rush. C'est contre un space les amis donc euh, euh, il va mettre papier. Fuck. J'aurais dû, j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû réfléchir. Euh... Et là normalement il va mettre ciseaux. Et là, lui, il va mettre rush, donc ça va être égalité, là, normalement. Quoi Pourquoi ils mettent tous papier deux fois de suite, en fait Mais... C'est bon, les amis. J'ai même plus envie de jouer à ce jeu, putain. J'ai même plus envie de jouer à ce jeu, regarde. Je parie tout mon, mon inventaire rouge, oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Marre de chez Marre. Ok, j'en ai marre, marre, marre Et Là, on va jouer contre Bits Studio pour les deux métiers. Donc, on va commencer. Tout le monde commence avec papier, right avec Rush depuis tout à l'heure, on s'est niqué parce que tout le monde commence avec Rush. Donc là, je vais commencer avec papier. Quoi Mais non Pour la première fois, enfin, Là, il va prendre Rush et là, je vais mourir. Direct. Trois coups, trois d'un coup. Vous êtes prêts Ça se trouve, il cheat. Il attend que c'est moi. Non, et voilà, il cheat. C'est bon, il cheat. Ok, on va attendre que, que ce soit... On va attendre un peu. Et on devrait prendre... Euh... Ok, c'est bon. Vraiment, nos fake là, c'est bon. C'est la fin de ma vie, gros. C'est n'importe quoi ce jeu, gros. J'ai tout perdu. Je vais, je vais y aller avec euh, ma paire de bot space. Faut que je gagne une autre paire de bot space. J'ai pas le choix, les amis. Faut que je gagne une paire de bot space, quoi. Comment je vais me refaire sinon putain. J'ai mis mon dernier 80 000. Donc c'est toute la monnaie que je possède sur le serveur. Ah, en espérant que ce soit assez bon les amis. Parce que là c'est vraiment... Euh, soit je deviens pauvre. Ou soit j'ai survie. Les bots botpins c'est trop difficile parce qu'il faut que la personne ait le même nombre de reapers que toi et c'est quand même assez chaud. Donc euh, c'est quand même vraiment chaud. Donc la plupart des gens mettent rush dès le début. Je vais mettre directement papier, espérant qu'on puisse l'avoir. Et c'est gagné Je savais que les gens mettent tout le temps rush au début. Là il va mettre... Euh, il va remettre rush je crois. Euh, il va remettre rush... pas du tout, pas du tout. Ok, ok. Donc il a vu que j'avais mis papier deux fois, donc euh, il va peut-être remettre papier. Donc moi je vais mettre ciseaux. Ouh, il a mis ciseaux, il voulait me couper, il voulait me couper mon papier, le petit bâtard. Euh, il a vu que j'ai mis ciseaux, donc là il va croire que je vais mettre rush. Peut-être qu'il va mettre papier lui aussi. Ouais, Voilà. Moi on a la même, on, on, on, on lit le jeu de la même façon. Donc euh, moi qu'est-ce que je mettrais de base en ce moment, je mettrais rush. Mais je vais y aller avec euh, papier encore une fois. Voilà. Vous voyez Je l'ai dit. Je l'ai dit. Moi j'aurais mis rush. Donc lui aussi il voulait mettre rush. Donc là moi qu'est-ce que je mettrais ici Vu que moi j'ai mis rush juste avant, je mettrai papier. Donc là je vais mettre papier mais je vais mettre ciseaux en fait. Et je crois normalement qu -ce que c'est... Ah lui aussi il a, mis, il a pensé de la même façon moi maintenant. Ok ok. Donc... Euh... Euh, Vas-y ciseaux encore. Pourquoi pas Je, je crois qu'on peut l'avoir. Non, encore une fois, il met la même chose. Donc, euh, qu'est-ce qu'il casse les ciseaux Il croit que je vais mettre Roche cette fois. Je vais mettre Papier, c'est gagné, les gars. Je crois que c'est gagné. Non Il a arrêté avec Ciseaux What Il a des couilles, il a les couilles, il a les couilles. Il a des couilles, le petit bata. Euh, je vais remettre Papier, vas-y. Il va remettre Ciseaux, on parie combien <rire> Oh, le fils de pute Oh, le fils de pute Vas-y, il va refaire la même chose. Non, il... euh... Euh, papier ou ciseaux C'est Rush là, parce que je sais qu'il qu va mettre ciseaux encore. Vas-y, j'y vais avec Rush. C'est bon, c'est fini. Il a mis papier, j'ai perdu. Oh non, il a mis Rush lui aussi. Oh fuck Ok, euh. C'est quoi Je vais aller avec ciseaux. C'est sérieux, les gars, c'est tous mes revenus mensuels. J'ai plus d'argent après. Donc là, on a mis ciseaux. C'est quoi? Je vais y aller encore avec Ciseau. Non C'est bon, je joue plus à jeu. Adieu. Bon, ma dernière perte de bot space, les gars, c'est parti. On commence avec le papier. Et c'est perdu. Bien sûr, il commence avec le ciseau, comme d'habitude. Vite, vite, per... vite fait, on va juste faire pierre encore une fois. Ça va être vite fait perdu. Bien fait perdu. Allez hop, hop, hop. Il a mis le papier. C'est vite fait perdu. C'est cool, c'est cool. Et on va mettre... Maintenant, il va mettre la roche. Donc, on va mettre encore le papier. Il va mettre les ciseaux. Et là, ça va être perdu. Vite fait, c'est égalité. Je suis vraiment... Je suis à deux doigts de la dépression, les gars. Je suis vraiment à deux doigts de me suicider. Mais littéralement, me suicider. Non, en plus, le serveur est ça, voilà, là. What the fuck, quoi. Il va remettre... Il va mettre... Oh, il va mettre quoi Il va mettre quoi Vas-y, c'est perdu. Allez, GG. Je savais, oh, Je savais Putain c'est de la merde. Je suis tellement pauvre les gars que je joue des pépites de mété quoi. C'est pas croyable ça. Pas croyable. Tellement pauvre là. Oh là là. Vas-y, il va pas rejouer papier, il va jouer ciseaux, Il va essayer de me cotter. Il va croire que moi je joue papier. Là, ça va être perdu. Non Pourquoi il rejoue papier non. non Non, non, non, non Là, il va prendre rush. Juste... C'est impo... incroyable. C'est incroyable ce jeu en fait. Genre, t'as de la chance ou t'en as pas. Regarde t'sais, il va prendre ciseaux cette fois. Mais what the fuck, c'est littéralement n'importe quoi ce jeu C'est un truc de ouf, vas-y, c'est tu sais quoi Je vais prendre 50 creepers, gros Et on va mettre 50 creepers Et ça va être le dernier truc que je fais J'en ai marre, mais vraiment un truc de ouf là. 50 creepers, let's go La durabilité doit être maximum gros, La durabilité, elle est maximum, gros con, quoi. La durabilité, il n'y a pas de durabilité, qu'est-ce qu'ils sont cons les gens et si on met 32 creepers ça va fonctionner ou pas Vas-y on va mettre 7 creepers aquatiques, ça va marcher ça ou pas vous croyez Ok, les creepers ça marche pas, il faut croire que les creepers ça marche pas quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Vas-y on va mettre une bot space 25 sur 25, vas-y. Dernier truc là, je, je, dis, je dis le dernier truc depuis 15 minutes mais bon. Là, après ça, j'aurais plus envie de perdre. Bon, adieu.